Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour être très honnête avec vous, ben aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais faire en tout cas ça c'est certain. En fait on part pour une petite conduite commentée, en faisant attention de n'accrocher personne. Donc là on est vraiment sur un parking un petit peu serré et voyez le portail il y a vraiment qu'une personne qui peut rentrer. Donc je vais aller à droite. Voilà, et ici, en fait, j'ai un euh, ben, CD le passage, finalement, parce qu'à partir du moment où je sors d'un lieu privé, c'est un CD le passage. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais là-haut, j'ai un miroir qui me permet de voir, justement, à gauche, s'il y a du monde qui arrive. Donc, à gauche, c'est bon, à droite aussi. Et on va y aller. Alors, on va y aller doucement, évidemment, parce que là, une information intéressante, c'est que devant moi, le camion est en train de faire marche arrière. Il y avait les feux de recul. Donc, on va garder de la distance. On va contrôler et indiquer quand même pour être prêt à repartir. Et finalement, ben, je change d'avis parce que le camion, eh ben, du coup, il repart. Donc là, je vais mettre mes feux de détresse pour avertir la personne de derrière. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Euh, je vais garder de la distance. OK. La personne ici, c'est bon. Et je pense qu'il va manœuvrer le camion. Donc je garde de la distance. Derrière, c'est bon. Voilà. Pas de souci. Donc vous voyez c'est vraiment très important finalement de, de garder de la distance parce que euh, quand ça arrive ce genre de choses, alors ça n'arrive pas tout le temps évidemment, mais au moins la personne a la place de reculer, j'ai une marge de sécurité et tout va bien. Du coup on peut voir aussi dans le rétro que la voiture qui était à droite, qui sort du parking, bah, elle est en train de rentrer. Derrière au fond il y a quand même de la distance, ici il n'y a personne qui me dépasse, voilà, donc je vais m'apprêter bientôt à repartir, alors sans pour autant mettre la pression au chauffeur du camion devant moi voilà j'avance vraiment très légèrement je suis vraiment au patinage d'embrayage ici ok j'ai vraiment l'allure du pas alors je vais juste faire attention qu'il fasse pas de nouveau une marche avant mais normalement il est plutôt bon ce chauffeur allez il n'y a personne autour on est parti donc un ralentisseur un passage piéton plutôt vide D'ailleurs, il y en a plusieurs, hein. je m'aperçois que j'ai deux ralentisseurs de plus devant moi, derrière une très jolie voiture qui ne colle pas. Hop Donc j'en profite sans pour autant dépasser les 30 pour mettre déjà ma troisième, un petit peu de conduite écologique. Et je suis prioritaire puisque les gens de droite ont un cédé le passage. Voilà, donc j'ai quand même jeté un petit coup d'œil. On ne sait jamais, parfois le danger peut venir sur moi. Là, je suis toujours prioritaire vu qu'à droite, ils ont un cédé le passage. Et j'aperçois déjà un feu qui est vert. Euh, ben, au feu, je vais aller tout droit. Donc je vais aller tout droit, je choisis bien ma voie. Voilà, voie de droite. Ici, j'arrive pied au-dessus du frein, je surveille derrière. Voilà, et je passe. Et je jette quand même un petit coup d'œil. Vous savez, ben, des fois, les vélos, ils aiment bien, par exemple, passer au feu rouge. Voilà. Allez, quatrième en agglomération. Je suis à 42 km heure, un peu de conduite écologique. Et il n'y a pas vraiment de danger. Le piéton ne traversera pas. À gauche les voitures, il n'y a aucun mouvement qui me prouve en fait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Derrière, j'ai personne qui me colle. Le passage piéton est vide et l'interdiction de stationner, bah, je m'en fiche un peu parce que c'est pas du tout mon intention. Euh, il y a une petite rue à gauche qui a l'air sympa, donc rétro clignotant. Voilà, je vais tourner ici parce que je connais pas du tout. Donc par rapport à en face, j'ai le temps. Voilà, et je tourne. Ok, donc à partir ben, je vais faire attention, voilà, je vais garder quand même un espace latéral correct entre moi et les voitures de droite et voyez pour éviter d'être trop à droite, ce qui est intéressant c'est surtout le coup d'œil rapide dans ce rétro c'est à dire je jette un coup d'œil, je surveille devant moi, un coup d'œil, je surveille devant moi et là ben, je vais aller à gauche, donc les rétros le clignotant je fais bien attention, j'ai vu le piéton ici, donc je fais attention que le piéton ne veuille pas traverser alors, ah ben je ne peux pas aller à gauche il y a sens interdit. Ben du coup, voilà, ça prouve bien par A plus B que je ne connais pas. Alors, je fais attention, je jette des coups d'œil. Ok, j'y vais pas du coup. J'y vais pas, j'y vais pas. Donc là, il n'y a pas de danger. Ok. Mais vous voyez, il y a une voie pour les vélos et une, une route en fait. Une voie. Donc tout de suite, je m'insère un coup d'œil ici. Voilà. À droite, le piéton ne traversera pas. Ok, derrière moi, il y a un deux roues qui arrive, mais il est vraiment très loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est 9h qu euh, ben, du matin. Donc en fait, c'est intéressant de venir ici, parce qu'on est quand même dans une grande ville, il y a 60 000 habitants à peu près. Donc Pau, pour ceux qui connaissent, pas trop loin de chez moi. Alors, ici, on me met 30 km/h. Alors je vais essayer d'aller à droite, parce qu'il y a plein de travaux, mais je ne sais même pas si j'ai le droit d'y aller. Donc en face, c'est barré. S'il n'y a pas de piéton, ben je vais m'arrêter sur le passage piéton. Ok. Euh, alors, on va s'avancer un petit peu. Là, c'est bon. Alors, la piétonne, elle va peut-être vouloir y aller. Donc, vous voyez, je vais vraiment laisser passer les gens en face. Allez, j'en profite. Ok. Et là, je vais aider un petit peu mon volant à revenir parce que je n'ai pas assez de vitesse pour qu'il revienne tout seul. Ok. En face de moi, la voiture s'est arrêtée vu qu'elle avait l'obstacle. C'est bon le monsieur traverse pas allez super et là j'ai envie d'aller à gauche puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de bazar à gauche donc ça m'intéresse et on n'oublie pas la règle de base hein, c'est que si j'ai le feu vert la personne en face de moi aussi donc le feu est vert le piéton le bonhomme est devenu rouge hein. allez et on est reparti allez tout petit giratoire je vais aller à gauche Ah oui, il est vraiment tout petit, celui-là. OK. Et vous voyez, les contrôles, hop, faites-les déjà. Parce que souvent, c'est dangereux parce que vous les faites tardivement. Euh, bah, je vais aller à gauche aussi. Allez, on va garder quand même un tout petit peu de distance. J'utilise la reprise première. Donc la reprise première est utile ici. Pourquoi Parce que comme ça, peut-être que si le feu passe au vert, je ne m'arrête pas. S'il reste rouge, évidemment, bah, tant pis pour moi. Et je garde une distance correcte entre moi et le véhicule devant moi. Donc, feu vert, j'y vais. En face, je vais tourner derrière le deux-roues, normalement. Alors, madame, je dois tourner derrière toi. OK. Allez, les gens, ici, il n'y a pas de piétons. On est parti ah ouais, ça a l'air vraiment super, là-bas je vois plein de plots blancs et rouges, plein de travaux, ça peut être pas mal. Alors, vous le voyez peut-être pas encore, mais normalement il y a des feux, mais les feux ne fonctionnent pas. Du coup, je vais tenir compte du CD le passage et je vais aller à gauche direction Toulouse. Donc j'ai un CD le passage, J'y vais pas en deux, surtout pas, il y a trop de monde et c'est super parce que c'est le bordel en fait En fait, du coup je tiens compte, vous voyez, des travaux hein, ça vous devez le rencontrer dans vos conduites donc il y a des travaux, je vais juste m'avancer un peu plus vu qu'il n'y a pas de piéton et j'en profite pour y aller maintenant voilà donc vu que c'est un petit giratoire petit angle mort quand même voilà, on garde vraiment les bonnes habitudes là il n'y a pas de feu de recul du coup je mets la troisième voilà, je continue alors on est obligé hein, de se vraiment sur les travaux donc marquage jaune ah, le téléphone qui sonne ben on va attendre un petit peu avant de répondre hein. pas de téléphone au volant n'oubliez pas et voyez il y a une voie pour les vélos mais j'ai pas le choix je dois respecter le marquage jaune donc je vais dépasser le cycliste et ben non finalement je ne dépasse pas il y a une voiture alors ensuite du coup ben, je vais aller tout droit et j'ai incédé le passage donc j'y vais pas en deux il y a du monde voilà, donc ici c'est bon, on est parti. Et vu que ça reste un petit giratoire clignotant pour que le camion puisse rentrer sans s'arrêter. Voilà, il y a des feux de recul, mais ils sont vraiment loin. Hein. Du coup, il y a la bande cyclable qui nous sépare, pas de danger. Et donc, derrière, la personne ne me colle pas. Devant, j'ai quand même une distance correcte le feu est rouge et j'imagine bien que d'ici là il y a de grandes chances voilà pour que le feu passe au vert donc vous voyez je modère vraiment mon allure j'arrive pas à fond il n'y a pas d'intérêt je vais à gauche allez on commence à rétrograder déjà troisième vu que j'avais utilisé la conduite éco, seconde et je lâche l'embrayage je surveille d'abord la couleur du feu, je m'avance un petit peu et je vais tourner à gauche, c'est-à-dire ici. Je regarde bien les gens en face puisque je dois les laisser passer et je n'oublie pas de regarder l'axe ici auquel je dois tourner. Parce que le problème, c'est qu'en focalisant mes yeux ici, je risque surtout d'atterrir trop haut et de ne plus pouvoir tourner. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le feu va changer de couleur en face, soit je vais attendre justement que j'ai un espace suffisant. Donc là, c'est bon. Voilà. L'angle mort, il n'y a personne. Et c'est parti. Allez, donc là, je n'ai pas trop le choix de la direction. Je revérifie sur tous les rétros. Voilà. Normalement, tout va bien. Et là, je vais aller à gauche. Voilà. Et de nouveau à gauche. Donc, le feu, c'est bon. En face, personne. Les yeux au fond. Et on tourne. Voilà, les cyclistes sont vraiment dans leur voie, il n'y a aucun problème, donc pas besoin de clignotants, ils sont vraiment très très loin de moi. Je fais juste attention, ce n'est pas une priorité à droite, ils ont un le passage. Et là j'ai un grand rond-point, donc je vais aller à gauche. Alors quand je dis grand rond-point, c'est juste qu'on a mis une petite place ici en plein milieu, où on peut faire un peu de pétanque. Voilà, donc je suis placé à gauche pour aller à gauche. Ok, et là quand j'y vais, hop, j'accélère fort. Voilà je pousse bien ma première ici, je ne crains plus rien. Donc je vais faire attention puisque les gens sont garés carrément à l'intérieur du rond-point. Voilà donc je fais attention à toutes ces zones-là hein, sans visibilité et je vais sortir du coup ici donc voilà j'ai personne autour de moi ok. Allez, on fait attention à toutes ces parties-là sans visibilité. Ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir le pied au-dessus du frein au cas où. Et on part à gauche. Voilà. Et ensuite, au bout à droite. Allez, on respecte bien le placement. Droite pour aller à droite. On va faire attention qu'il n'y ait personne. Et vu qu'il n'y a vraiment personne, je sors en seconde. Ça ne pose pas de souci. Et j'oublie pas le 30 km heure vu qu'il y a un dodane. Allez, en ralentissant, on se veille bien derrière. Hop Ok. Et donc là, j'ai plus qu'à regarder un petit peu sur quoi j'arrive. Donc on m'annonce une école, donc je ne vais pas spécialement aller vite. Et je vais tourner à droite. Donc les rétros le clignotant. Voilà. Et là je peux prendre le petit déhanchement sur ma droite. Allez, droite pour aller à droite. J'ai bien vérifié trois fois dans mon rétro, vu qu'il y avait une voie pour les vélos. Ok. Alors, attention le monsieur. Donc les gens, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petite conduite commentée dans une agglomération un peu plus grande. Quelques travaux en perspective, une bonne analyse des situations, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi justement où est-ce que vous en êtes dans vos formations, est-ce que vous êtes plutôt encore dans la maîtrise du véhicule, dans tout ce qui est intersection, plutôt en fin de formation quasiment en attaquant un petit peu tout ce qui est manœuvre, voie rapide, insertion. N'hésitez pas à me dire là où vous en êtes. A plus les gens